Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'une thématique, voilà, qui est agir aujourd'hui pour vivre la transition écologique. Donc, pour nous parler de ce sujet, nous allons avoir différents intervenants et donc spécialistes du domaine. Donc, nous avons tout d'abord Myriam Couty, donc, qui est dirigeante d'empreintes positives et consultante RSE, qui se bah, présentera tout à l'heure. Et donc, il va nous parler du contexte régional et voilà, de quelques expériences de transition écologique. Nous aurons ensuite, dans une seconde partie, donc Monsieur Christophe euh, Dubernet, donc, qui est chef d'entreprise et professeur agrégé, et Monsieur Roquet-Gérard, donc docteur et également professeur agrégé, qui vont nous parler plus spécifiquement euh, des défis de la transition écologique dans le dans le BTP. Et puis, euh, pour terminer, donc moi je vous parlerai un peu des formations qu'on propose au CNAM Centre Val de Loire euh, sur cette thématique. Et donc, pour ma part, je suis donc Célia Loquet, je suis coordinatrice pédagogique pour le Loiret. Et donc, on a travaillé avec mes homologues et coordinatrices sur le territoire pour vous proposer ce petit webinaire ce soir. Euh, donc, voilà, on va commencer. Et du coup, je laisse la parole à Madame Couty. Bien, bien, bonjour à tous. Euh, merci de m'accueillir, merci au CNAM euh, de m'avoir euh, sollicité pour ce, ce webinaire. Euh, alors tout d'abord je me présente en quelques mots, donc je suis Myriam Coutier, effectivement dirigeante de la société Empreinte positive, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale, euh, qui a été créée il y a maintenant sept ans, pour travailler sur les enjeux euh, RSE et développement durable au service des entreprises et des organisations euh, plus largement, donc euh, je travaille également avec des, des associations. Voilà. Euh, donc, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, en fait, ce qui a fait naître un petit peu, moi, mon, mon envie de travailler sur ces sujets-là, c'est euh, à la fois un engagement citoyen et puis surtout une conscience euh, de devoir agir sur tout un tas d'enjeux auxquels on est confronté, qui deviennent de plus en plus prégnants. C'est lié aussi, moi, à, à, au fait que je suis devenue maman il y a une dizaine d'années maintenant. Et, et voilà, j'ai vraiment eu à cœur de mettre mon expérience professionnelle au service de, de ces enjeux. Donc voilà, c'est ce qui a conduit à la création de mon cabinet il y a sept ans de cela. Donc des activités humaines de plus en plus intensives. On a ici une diapo qui nous permet d'avoir une représentation des émissions de gaz à effet de serre en 2016. Euh, voilà, augmentation des, des, des émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu sur lequel je pense aujourd'hui tout le monde travaille de façon plus ou moins, on va dire, offensive. On va dire ça comme ça. Il y a des solutions qui, qui existent et c'est bien tout l'objet, moi, des, des accompagnements, en tout cas, que je, je propose de travailler sur ce, ce sujet des émissions de gaz à effet de serre. Notre Notamment. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Dans les autres enjeux, on a bien sûr les enjeux liés à la biodiversité, liés à l'insécurité des territoires. Enfin voilà. Donc je pense que tout cela, moi je, je, je vous apprends rien, mais le constat est là, il est macro, il est mondial, et on a euh, on a une responsabilité, je pense aujourd'hui en tant que dirigeant, en tant que citoyen, en tant que euh, que famille, en tant que salarié, à travailler sur ces sur ces questions pour offrir un monde durable à nos enfants le plus possible vivable. Euh, on peut passer à la suivante. Une hausse des températures, les enjeux climatiques sont, sont prégnants et de plus en plus visible, Et on, on a un risque aujourd'hui important euh, si on ne travaille pas de façon plus efficace et plus, même plus efficiente d'avoir un, un risque climatique encore plus fort avec des, des montées des eaux, des, des déplacements de population. Enfin voilà, encore une fois, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais le constat, il est factuel, il est corroboré par le GIEC, je vous invite à, à lire leur, leur rapport qui est intéressant et euh, alarmant, bien sûr, mais en même temps, ils avaient quand même vu juste euh, jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc voilà, moi, je m'appuie sur des, des données scientifiques, des droits humains. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans le développement durable En réalité, euh, la question de développement durable, elle n'est pas uniquement liée aux enjeux écologiques et environnementaux, même si le sujet la, du webinaire est, est bien celui-ci. Mais néanmoins, moi, quand je travaille avec les, les organisations qui me sollicitent, on travaille sur tous les sujets. Et les sujets des droits humains, euh, des conditions de travail, euh, sont, sont euh, omniprésentes dans, dans les échanges que je peux avoir avec les dirigeants et les, et les salariés. Vous avez sans doute tous entendu parler du Rana Plaza il y a quelques années qui s'était écroulé, euh, qui avait bien éclaboussé HM euh, euh, à l'époque. Euh, depuis d'ailleurs, ils se sont bien, bien saisis de la question de la RSE. Si vous allez regarder un petit peu la façon dont ils travaillent, ils ont, euh, ils ont un, un, un rapport de développement durable très, très, très lourd, très important. Parce que je pense qu'ils ont quand même fait les frais aujourd'hui, euh, enfin à l'époque plutôt, euh, de, de, de peut-être de certains manquements, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément examiné leurs fournisseurs de rang 2 ou 3. Et ça s'est venu les, les éclabousser. Voilà, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. On peut passer à la suivante. Donc, on est bien aujourd'hui dans une logique où on doit répondre à des enjeux mondiaux, globaux, euh, mais à l'échelle de nos territoires. Donc, c'est comment on se saisit euh, de, de, de, de ces opportunités de mieux faire. J'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein. En tout cas, c'est plutôt ma philosophie pour que, localement, on puisse agir et apporter aussi une réponse dans une logique de faire notre part, comme, comme dit la légende du, du colibri. Alors, certains diront, mais ce n'est pas suffisant, et, et finalement, quel, quel peut être, moi, mon impact local Mais en réalité, si tout le monde fait un peu, moi, j'ai la conviction qu'on peut vraiment faire avancer les, faire avancer les choses et, et, et amener une prise de conscience collective. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, le, défi, le, le développement durable c'est euh, une notion qui est loin d'être récente, hein, puisque ça date des années 70, en tout cas, où la RSE a été entérinée. La RSE qui est finalement la traduction d'un développement durable, mais au niveau de, de l'entreprise et des organisations plus généralement, donc du monde économique. Et vous voyez que la définition du développement durable, c'est finalement l'articulation entre euh, des enjeux environnementaux, euh, le pilier social, qui est un pilier très fort, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, conjugué euh, à la capacité des entreprises et des organisations à produire, à innover, à chercher aussi, euh, de sorte à ce que, euh, quand on arrive à, à une parfaite harmonie de, de, de, de ces piliers, à un, monde, un monde durable, et une, en tout cas, à minima, une entreprise dite responsable, qui, qui prend la, la mesure de ces enjeux euh, au niveau de son entreprise. Ce qu'il faut savoir, on peut passer à la suivante, voilà, merci, euh, c'est que localement, euh, des choses se passent et fort heureusement, la région s'est saisie euh, de, de, de, ce, de ce constat euh, pour travailler sur une COP, euh, une COP qui euh, est plutôt, euh, comment dire, orientée euh, réchauffement climatique, enfin travailler sur la thématique euh, climat. Euh, pour ce faire, et là, vous avez une référence à leur, euh, au site de la COP Centre-Val-de-Loire, euh, ils ont beaucoup beaucoup d'actions et ils sollicitent euh, des initiatives citoyennes locales, mais aussi euh, d'entreprises ou d'organisations patronales, associatives, pour euh, se saisir de, de ces enjeux climatiques. Et vous voyez que la région a identifié les conséquences de l'impact climat sur notre territoire. Donc euh, voilà, il s'appuie sur des initiatives euh, à la fois euh, professionnelles et personnelles, du côté des, des citoyens, pour euh, travailler à réduire les impacts du réchauffement climatique sur notre territoire à proprement parler. Effectivement, empreinte positive et partenaire de la COP, on a organisé différentes, différents événements, des actions, et je pense qu'il y en aura d'autres, pour, pour accompagner, notamment des, des publics, alors plutôt salariés pour ce qui me concerne, mais autour de la sensibilisation sur ces enjeux liés au réchauffement climatique. Voilà. Au niveau de l'entreprise, donc si on passe à la slide suivante, à titre personnel, moi, je, je m'appuie sur l'ISO 26000, qui est une norme de référence, une norme mondiale, qui, a la, qui présente l'avantage de, de, de permettre à, à, à toutes les entreprises ou organisations d'avoir un langage commun, euh, donc de, de s'appuyer sur ce référentiel pour déployer leur, leur démarche RSE. Euh, donc RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et ni plus ni moins que euh, prendre en compte les enjeux du développement durable, au niveau de l'entreprise et quand on dit cela c'est prendre en compte les enjeux du développement durable avec ses parties prenantes donc euh, l'ISO 26000 c'est une norme qui est à la fois très structurante euh, qui présente l'avantage je le redis d'être mondiale. donc on peut se comparer avec des entreprises du même secteur donc c'est très intéressant et puis, euh, elle, offre, elle offre une, une structure euh, et elle permet de formaliser sa démarche. Donc, c'est vraiment intéressant et elle n'est pas, pas lourde, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, d'une norme plus, plus classique où tout de suite, on, on voit la démarche qualité lourde et un peu contraignante. Euh, là, on est bien dans une, dans une démarche volontaire et dans un cadre non contraignant. Donc, euh, les entreprises qui me sollicitent, euh, euh, moi, je les accompagne sur cette base-là. Après, il existe d'autres... Euh, D'autres outils, vous connaissez peut-être Bicorp ou le label Lucie, euh, pour ne citer que celle-ci. La norme, elle est structurée autour de cette question centrale, et je ne vais pas les détailler là, euh, mais elle tourne toute autour de l'aspect gouvernance, puisque finalement, la démarche RSE, elle émane euh, du dirigeant et de sa volonté, de sa vision et de sa conviction euh, d'aller dans ce type de démarche. Donc, euh, prendre en compte ces, ces impacts et euh, travailler sur ces externalités négatives, c'est-à-dire euh, j'ai une entreprise, je ne sais pas, de, de, du bâtiment ou, de, de, ou dans les déchets, que sais-je, et euh, je mesure les impacts qui sont les miens aujourd'hui, je travaille dessus pour être plus résilient, plus vertueux, donc, c'est tout le travail que je fais avec les entreprises d'identification de sa responsabilité sociétale. Pardon, je n'ai même pas explicité RS, mes excuses. Euh, donc, ça passe vraiment par déjà un travail d'état des lieux ou de diagnostic, où euh, on, on identifie là où sont euh, les impacts de l'entreprise et les leviers euh, qui vont permettre à l'entreprise de travailler sur des actions, encore une fois, plus vertueuses, euh, voilà, à l'échelle de son territoire, notamment. Ensuite... Euh, bah évidemment, une fois qu'on a identifié la, la, les axes d'amélioration, euh, on travaille sur un plan d'action et des objectifs euh, clairs, pertinents, mesurables. Euh, smart, comme on dit, et euh, ça nous permettra, dans un troisième temps, de pouvoir rendre compte, puisque l'intérêt aussi de s'engager dans cette voie-là, c'est non seulement de répondre de, de ces externalités négatives, donc tout, tous les impacts négatifs de l'activité de l'entreprise sur la société, le territoire, euh, l'environnement, euh, travailler sur un plan d'action, je le disais. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et demain, de rendre compte, donc de rendre visible euh, les actions et les engagements de l'entreprise et dans une logique factuelle et non pas de greenwashing comme peuvent être tentées euh, tentés certaines entreprises de, de, de communiquer sur des actions qui sont de l'ordre de l'épiphénomène. Moi, en tout cas, la façon dont je travaille, c'est vraiment de, de s'appuyer sur une démarche factuelle et sincère. Euh, quelques exemples. J'ai pris cet exemple du zoo de Boval. Il se trouve que moi, j'ai pas spécialement travaillé avec eux pour être, pour être honnête, mais ils ont travaillé dans la logique de, de, de réduire leur, leur impact sur l'environnement en euh, travaillant sur euh, l'absence, enfin, l'élimination des substances nocives pour l'homme. Donc, ils travaillent sur sur tout ce qui va être désherbage à la main, par exemple, euh, plus d'intrants chimiques dans, le, dans les nettoyages, etc. Donc, euh, voilà, ils ont activé un des leviers euh, qui leur semblait pertinent, j'imagine, dans le diagnostic qu'ils ont pu mener euh, au sein de leur, de leur entreprise et dans leur, dans leur organisation. Et euh, voilà, ils ont identifié quelques actions comme ça, dédiées notamment au, au volet environnemental, avec l'impression euh, de papier sur du papier recyclé, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais... Ils ont identifié des leviers d'action qui leur paraissaient intéressants pour agir sur le bien-être en général des populations qu'ils accueillent au sein du zoo, euh, des hommes évidemment qui travaillent au sein de ce zoo, euh, et, puis, euh, et puis évidemment pour la préservation de l'environnement et in fine de, de notre planète à tous. Voilà quelques autres exemples, c'est la slide qui suit d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, qui ont activé certains leviers. Euh, encore une fois, en fonction de qui on est et, et des impacts qu'on a repérés dans son organisation, on ne va pas activer les mêmes leviers. Euh, donc, ils sont euh, finalement très, j'allais dire très personnels, euh, très, très liés à, à une organisation en particulier. Et en fait, cette norme ISO 26000 que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas, pas transposable d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que ça la distingue d'autres normes type 14001. Donc, chaque, chaque organisation, finalement, peut s'appuyer sur l'ISO 26000 pour déployer sa stratégie. Mais la démarche ISO 26000 d'une entreprise de bâtiment X ne sera de toute façon pas la même que l'autre la, la, la, entreprise de bâtiment Y qui serait sur un autre territoire, qui, qui aurait d'autres missions, d'autres parties prenantes. Donc Voilà quelques autres exemples d'actions. Travailler sur les matières d'approvisionnement en matières premières écologiques, des matériaux recyclables ou biosourcés ou biodégradables, travailler sur la, rédu la réduction des, des, du papier, par exemple, réduire les déchets. Euh, favoriser l'éco-conception, euh, moi j'ai travaillé avec une entreprise euh, euh, qui justement réfléchit dans une logique de territoire à euh, donner une deuxième vie à ces déchets finalement et ça a permis à une autre organisation d'en faire une matière première tout l'enjeu étant de pouvoir aussi euh, se parler sur un territoire, c'est intéressant. Euh, après on peut activer des actions de type réemploi, recyclage et là, j'ai travaillé avec une autre entreprise qui, qui est présente sur le territoire régional et qui fait de, des, des sanitaires, salles de bain, cuisine, etc. Et ils étaient face à une problématique liée au, au changement de, de, de modèle d'une année sur l'autre. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait Donc, ils ont travaillé, enfin, on a travaillé sur sur une deuxième vie, en fait, à ces à ces modèles d'exposition et, et les invendus, euh, voilà, pour travailler dans une logique de, de seconde main, euh, alors qu'avant, finalement, c'était détruit. Donc euh, donc voilà, il y, y a plein de leviers activés. Ensuite, j'ai mis quelques leviers dédiés plutôt aux salariés, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un sujet, même si c'est moins le sujet du, du webinaire d'aujourd'hui. Euh, et puis, bah, ce que, pour conclure, je, je dirais qu'il faut être vigilant euh, dès lors qu'on s'engage dans cette voie de, de la RSE du développement durable à ne pas être tenté par le greenwashing. Alors, j'ai mis une petite slide clin d'œil à Nike et McDo, euh, qui sont des... Vous allez me dire, c'est facile. Euh, mais voilà, encore une fois, ils ont fait les frais, eux aussi, à l'époque, de, de, de s'engouffrer dans la, dans la brèche de, de, de l'externalisation euh, avec plus ou moins de bonheur. Parce que euh, travailler sur une démarche RSE, c'est s'assurer aussi que ses fournisseurs, ses partenaires, sont également dans la même vision. Euh, que, que votre entreprise euh, ou votre organisation, de façon à ne pas être éclaboussée par, euh, par des, des, des agissements euh, peu, peu louables euh, de, de partenaires avec le, lesquels on, on serait amené à travailler. Donc, euh, pour conclure, voilà, une démarche RSE euh, de transition écologique, euh, mais aussi solidaire, c'est une démarche euh, portée par la direction, qui doit offrir un cap et une vision aux collaborateurs. Et c'est une démarche qui doit être structurée au regard des impacts et externalités négatives de, euh, de son organisation. Et ensuite, ça donne lieu, voilà, encore une fois, à un plan d'action et, des, et voilà, des actions dans le temps qui, qui sont déclinées euh, en fonction des capacités aussi à agir et des moyens à allouer à, à cette démarche-là. Euh, Ce n'est pas, pas un sprint, une démarche RSE, c'est un marathon donc euh, voilà on, on l'a construit euh, on l'a construit euh, pas à pas et est euh, et fédérée aussi en interne puisqu'elle elle doit créer une émulation en interne c'est vraiment tout l'enjeu de la réussite de la démarche il est là euh, puisque ça ne peut pas être uniquement descendant euh, pour que ça puisse fonctionner ça doit transpirer dans, dans l'entreprise et à l'échelle de l'ensemble des, des collaborateurs et des services. Voilà. Merci beaucoup. Je n'avais pas beaucoup de temps. Je sais que j'étais un peu vite, alors mais néanmoins, je suis à votre disposition, le cas échéant, pour répondre à vos questions après ou, ou un autre jour, je suis joignable sur LinkedIn pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pouti, pour votre petite présentation. On, on aura un temps d'échange hein, à la fin du webinaire, si jamais vous avez des questions. Et du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Dubernier, Monsieur Roquet, pour la deuxième partie. Oui, merci. Donc, on, vous nous entendez bien Oui. Donc on est deux intervenants, donc euh, à un moment donné on va se relayer sur le diaporama. Euh, voilà, et on se passera le casque. Donc euh, Gérard Roquet, donc je suis enseignant en école d'ingénieur à l'ENSI Poitiers. Euh, donc euh, on va vous présenter euh, un diaporama concernant euh, l'optimisation des formes dans les constructions euh, actuelles, et ainsi qu'une partie concernant les matériaux et une partie concernant euh, la nouvelle réglementation thermique RE 2020. Voilà. Donc, voilà, donc, à une certaine époque, quand on construisait des ouvrages, en fait, pour qu'ils soient solides, on construisait des ouvrages qui étaient très, très volumineux, très massifs. Voilà, on essayait de construire le plus rapidement possible, au moindre coût, et on se souciait de la qualité que dans un troisième temps. Voilà, et maintenant, en fait, on est en train d'avancer scientifiquement et techniquement sur les formes d'ouvrages. Pour économiser la matière, parce que si on économise la matière, on va parvenir à réduire le volume des matériaux et donc à diminuer le bilan carbone négatif de ces matériaux. Donc, vous avez un exemple, par exemple, avec deux ponts en pierre, un sur le côté gauche qui est le pont Pigas de la Gueule. On voit que c'est un pont sur un petit cours d'eau. Malgré tout, il y a trois piles de ponts qui empêchent l'écoulement de l'eau de façon satisfaisante. Et puis, on voit qu'il y a des très petites portées, c'est-à-dire des très petites distances entre appuis, entre chaque pile de pont. Voilà, donc ça, c'est une forme qui n'est pas du tout optimisée. Et puis, sur la droite, on voit un pont, au contraire, qui est en pierre également, mais qui a une forme très optimisée, en forme de voûte, en forme d'arc, qui est le pont de, de Mostar, Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc, euh, avant tout, le problème de conception, c'est un problème d'intelligence architecturale et de donner une forme aux ouvrages de telle manière qu'on puisse économiser un maximum de matériaux. On voit qu'à cette époque-là, c'était déjà le cas, on, comme le pont du Gard, par exemple, on optimisait déjà les formes. Voilà, alors là, je vous présente un travail qui a été fait par M. Allaire de l'école Polytechnique, où on fait de l'optimisation topologique. Alors, la topologie, c'est l'étude des volumes et des surfaces. Voilà, et donc... L'objectif, c'était de construire une structure capable de résister à une forte pression hydrostatique, c'est-à-dire à une pression de l'eau. Et donc, vous voyez qu'en partant du côté gauche avec une forme quelconque, on est à l'itération 38, et bien, au fur et à mesure, avec des programmes qui optimisent les formes de surface et de topologie pour supporter les charges, on voit qu'on est arrivé au bout de l'itération 202 sur le côté droit à une forme en forme de... Enfin, vous avez des sortes de, de, de, de voûtes qui se sont créées qui se sont créés et ça permet euh, de supporter la pression hydrostatique avec le minimum de matériaux, donc on économise au maximum le, le matériau. Et donc là, on est capable, euh, avec des programmes informatiques, d'arriver à ces formes optimisées qui économisent un maximum la matière tout en supportant euh, les charges qui euh, sont exercées sur cette structure. Là, en l'occurrence, une pression hydrostatique. Alors, la suivante. Alors, en fait, il faut savoir que l'optimisation de ces formes, n'est pas nouvelle et que souvent on peut prendre appui sur ce qui existe dans la nature. Par exemple, vous avez le stade olympique de Munich euh, qui avait été euh, créé pour les Jeux olympiques de 1972, qui a une structure euh, de toiture en forme de, de toile d'araignée. Voilà, C'est à la fois des structures euh, légères, résistantes et qui sont économiques en matière. Et On voit qu'en s'inspirant parfois de ce qui se fait dans la nature, on arrive à ces formes optimisées. Même chose avec le stade olympique de Pékin en 2008. On voit que en fait, c'est une structure en nid d'oiseaux. Voilà, on pourrait dire que les oiseaux ont inventé euh, la terre armée, le pisé, euh, bien avant euh, l'usage qu'ont pu en faire euh, les êtres humains. Voilà. Alors, Toujours euh, d'un point de vue euh, optimisation de la matière et en même temps euh, faire rentrer la lumière, vous avez l'exemple de la bibliothèque universitaire de Rennes qui a été fait par le cabinet Elliott et qui a également conçu le, le stade de l'OGC Nice, dont on voit des structures en partie basse de la diapositive. Mais pour en revenir à la bibliothèque universitaire de Rennes, donc on a une immense toiture qui est très lumineuse, qui laisse entrer la lumière, qui est supportée par une structure métallique avec des tubes, sur lesquels il y a une structure secondaire qui vient s'appuyer. Donc vous avez des... Euh, du verre qui vient s'appuyer sur cette structure secondaire. Et c'est du verre formé à froid qui est plus économique au niveau énergétique que, enfin, au niveau de la fabrication qu'un verre fabriqué à chaud. Voilà, et donc euh, cette structure est optimisée, elle est en forme de coussin. Quand on la voit de l'extérieur, ça forme un coussin. Et donc, euh, on atteint des grandes portées, on fait rentrer la lumière et on économise du matériau. Et en même temps, on est capable de faire une ventilation euh, en été lorsqu'il fait très chaud. On est capable de faire une climatisation, on est capable de faire rentrer l'air à un endroit de la, de la toiture et de le faire ressortir à l'autre endroit de la toiture. Voilà, alors maintenant, dans le bâtiment, on utilise de plus en plus ce, euh, le BIM, le Building Information Modeling qui euh, constituent des jumeaux numériques, des bâtiments qu'on va construire et, ou, ou qui ont été construits. Euh, C'est à la mode en ce moment, puisqu'on parle beaucoup des jumeaux numériques médicaux. Euh, par exemple, lorsqu'on veut traiter un médicament sur, euh, quel, enfin, sur une personne, on peut très bien euh, simuler la réaction de la personne par rapport à son jumeau numérique médical. Si quelqu'un a, euh, a eu un problème d'anivrisme sur une aorte, on peut très bien simuler aussi... Euh, un implant à l'intérieur de la l'aorte euh, et voir comment va réagir le jumeau numérique. Donc on est capable de faire simulation sur l'être humain, on est capable de faire aussi des simulations sur euh, les constructions avec les maquettes numériques. Alors vous avez différents logiciels qui permettent de le faire. Euh, il y a Revit, vous avez Alplan, enfin il y en a d'autres. Et donc euh, l'avantage de ces jumeaux numériques, c'est de pouvoir faire des simulations avant la construction. De voir si l'ouvrage qu'on veut construire répond aux critères euh, à la fois de structure, d'éclairage, les études thermiques, on va tester tout ça. On va faire du phasage 4D, c'est-à-dire qu'on va, euh, va imaginer l'évolution de la construction euh, en trois dimensions et on va intégrer en plus le temps, ça va faire de, de la 4D. On peut intégrer aussi le cycle de vie des matériaux. Par exemple, s'il y a une chaufferie, enfin, imaginez que le, le bâtiment a été construit, on peut se promener à l'intérieur du bâtiment... À avec des, des sortes de jumelles numériques euh, qu'on a sur les yeux. Et euh, si on arrive à, dans la chaufferie, on peut voir par exemple euh, la date à laquelle euh, la chaufferie euh, ou la chaudière pardon, euh, risque euh, de rendre l'âme. Et donc on peut anticiper les changements. Ça peut être le cas pour euh, de l'éclairage, ça peut être le cas pour du chauffage, ça peut être le cas pour euh, changer des, des ampoules par exemple. Enfin, il y a tout un tas de domaines qu'on peut utiliser. Et on va... Euh, se servir de ces maquettes numériques pour faire aussi des bilans carbone et utiliser les matériaux les plus économiques euh, d'un point de vue euh, bilan carbone. Euh, grâce à la maquette numérique, on estime que les durées de chantier peuvent être réduites de 10% et que les coûts peuvent être réduits de, de 12%. Suivant, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va parler euh, de cinq types de matériaux. D'abord, on va commencer par la pierre qui revient à l'ordre du jour. Euh, la pierre, bah, c'est un matériau assez massif, mais malgré tout, si on a des carrières avec des distances inférieures à 60 km par rapport au lieu du chantier, ça devient intéressant d'utiliser de la pierre. L'avantage de la pierre, c'est qu'on euh, peut la réutiliser à l'infini. Euh, c'est un bon isolant acoustique grâce à la loi de masse qui dit que plus euh, la masse surfacique de l'élément est élevée, euh, meilleure est l'isolation au bruit euh, qui se transmet dans l'air. C'est un matériau qui résiste au feu et au gel. Et puis, il y a une bonne, isolation, une bonne inertie thermique pardon, qui permet au matériau de restituer euh, la chaleur en hiver et de restituer euh, le frais en été. Voilà. Alors Le problème, c'est que c'est un matériau assez massif qui ne se prête pas trop aux optimisations de forme. Ensuite, vous avez euh, le pisé qui revient aussi à l'ordre du jour, là, qui a été très utilisé par exemple au Maroc, en Mauritanie, etc. et qui a, utilisé, qui a été utilisé en France dans les années 2000 sur euh, l'auditorium de Pignat en Corse. Et pour faire à la fois les murs et puis la, la voûte en forme, de, enfin composée de briques. Et puis récemment, il y a plusieurs chantiers qui se sont faits en pisé. En bas, vous avez l'exemple d'un chantier qui a été fait à Lyon avec des formes d'arches en pisé. C'est un, un artisan qui a fait la préfabrication de ces éléments en terre, en pisé, qui les a construits un an à l'avance. Puis après, ces éléments-là ont été posés. On a pu faire des formes de, de voûte. Voilà. Alors. Malheureusement, le pisé à l'heure actuelle euh, engendre des surcoûts de l'ordre de 20% par rapport à des constructions ordinaires, mais c'est quand même intéressant puisque c'est un matériau qu'on trouve euh, la terre à peu près partout. Après, euh, soit on lui ajoute de la chaud, ce qui ne satisfait pas très beaucoup les puristes, soit on n'utilise pas de chaud, on le prend brut. Il est moins résistant, mais on peut le prendre brut également. Alors, suivant s'il vous plaît. Alors Je transmets mon casque à Christophe va continuer oui bonjour est ce que tout le monde m'entend bien oui oui j'ai eu des soucis d'ordinateur mais ça y est ça marche c'est bon donc euh, oui donc moi christophe Dubernet, je suis enseignant euh, dans le domaine du bâtiment et de l'économie de la construction et collègue de gérard c'est pour ça qu'on a l'habitude de travailler ensemble et ça marche plutôt bien d'habitude euh, donc oui comme autre matériau qui est très connu et très très utilisé euh, et de plus en plus utilisé c'est le bois donc là, vous avez un exemple de, de structure en bois, d'une charpente bois où on peut obtenir des, des formes un petit peu variées, où on peut optimiser les, les quantités de, de, de sections de bois. Donc c'est un matériau naturel, hein, on le trouve naturellement, euh, il suffit juste de le faire pousser et de l'exploiter. Euh, c'est un matériau qui résiste bien, qui a un, mo, un bon module d'élasticité qui résiste bien, et euh, c'est un matériau aussi qui a le pouvoir de stocker euh, du, COD, du CO2 pardon, pendant toute la durée de, de vie euh, de, du bois, le CO2 est stocké à l'intérieur du bois et il n'est pas euh, transmis dans l'air et diffusé dans l'air. Alors le problème du bois, c'est que on, beaucoup de personnes pensent que c'est un matériau qui est très écologique, très bénéfique, sauf que bah, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il vaut mieux couper du bois, le transformer pour faire des constructions, ou est-ce qu'il vaut mieux pas le laisser à l'état naturel dans les forêts pour qu'il joue son rôle d'absorption du, du CO2. Et l'autre question qu'on se pose aussi, c'est euh, bah, le comportement de, de ce matériau-là vis-à-vis de certains milieux agressifs, notamment les milieux humides marins et autres et tous les bois qu'on utilise en construction malheureusement doivent subir un traitement un traitement euh, chimique souvent contre les contre les insectes ou euh, des colles aussi il y a des bois qui sont collés assemblés par avec des colles qui ne sont pas du tout écologiques voilà donc c'est un gros problème du bois c'est tous ces traitements qu'il est obligé de subir régulièrement euh, autre, méta... autre matériau qu'on rencontre euh, très souvent euh, en... en France et ailleurs, c'est le béton, le béton armé. Donc C'est un matériau qui est très résistant. Avec les études, euh, maintenant, on est capable de faire des bétons qui résistent jusqu'à 200 MPa pour des bétons fibrés à haute performance. Euh... On peut optimiser toutes les formes de béton, comme l'expliquait Gérard, avec des logiciels qui permettent d'optimiser de... les formes en 3D. C'est un matériau qui est très résistant, on fait un petit peu ce qu'on veut avec, sauf que bah, la fabrication euh, du ciment notamment, euh, basée sur la cuisson du clincaire, euh, bah, a un impact écologique très très euh, né négatif, puisqu'il faut chauffer euh, à très haute température et on a une grosse production de CE2. De... Donc la question qui se pose actuellement, c'est comment moderniser toutes, euh, toutes les, les centrales de production de, de ciment pour euh, limiter l'impact environnemental. Et on essaye aussi de faire des centrales qui permettent de récupérer ce CO2 avant de le rejeter dans l'air pour ne pour, euh, pour pas polluer l'atmosphère. Donc il y a différents procédés de, de, de captage et de stockage euh, qui existent, qui se développent de plus en plus. Autre matériau qu'on rencontre très souvent, c'est bah, l'acier, la construction métallique. Euh, bah, on connaît tous un petit peu l'acier, on sait bien que pour faire de l'acier, bah, la plupart des aciers viennent des hauts fourneaux, donc pour fabriquer de l'acier, on est obligé de chauffer à très très haute température. On exploite des, des, du minerai de fer dans des carrières, dans des conditions qui sont peut-être un petit peu discutables, effectivement, mais euh, c'est un matériau qui est très résistant, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Euh, il faut le traiter aussi, ce matériau un peu comme le bois. Et si vous regardez le, le petit dessin qui est en bas de la diapo, là, on a fait un petit comparatif entre les trois matériaux de construction qu'on utilise couramment, c'est-à-dire le, le bois, euh, le béton et l'acier. Et si euh, vous arrivez à lire, en fait, l'acier, on se rend compte qu'il est recyclable à 93%, par rapport au bois qui, lui, n'est recyclable qu'à 13%, et le béton qui, lui, euh, a 30%. Donc vous voyez bien que l'acier, en fait, c'est un des matériaux qu'on peut recycler autant de fois qu'on veut. Il on, on suffit de le faire refondre et on le reforme à la, comme on veut. Donc c'est un des matériaux qui, est, qui, est peut qui a peut-être l'impact carbone euh, le plus négatif au niveau de la fabrication, mais qui, dans la durée de vie d'un ouvrage, est recyclable à l'infini, chose qu'on ne peut pas faire avec le bois et qu'on ne peut pas faire avec le béton. Donc c'est un avantage qui est non négligeable, je pense, au niveau de la construction métallique. Le suivant. Fini. Voilà. Donc depuis, euh, en fait, depuis l'année dernière, on est rentré dans une nouvelle démarche environnementale avec la réglementation euh, euh, énergétique 2020. Donc elle a eu un petit peu de, de elle a mis un peu de temps à venir puisqu'il y a eu tous les problèmes de Covid qui ont fait que ça s'est pas mis en place en 2020. Ça s'est mis en place progressivement à partir de janvier 2022. Donc ça fait un an qu'on est qu'on rentre dans cette réglementation et à partir de cette année, quasiment tous les nouveaux projets sont soumis à cette nouvelle réglementation. Donc pourquoi cette réglementation a vu le jour bah, il faut savoir que le domaine du bâtiment en fait représente 46 de la consommation énergétique nationale et 19% des émissions à gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. Donc, il a fallu réfléchir à un, un autre mode de conception pour réduire tout, tout cet impact. Et le but étant, en 2050, d'avoir une neutralité euh, carbone pour tout le domaine du bâtiment. Et euh, on arrive de plus en plus à construire des bâtiments euh, à, à énergie passive, positive, et avec un faible, un faible impact, évidemment, sur le, le climat et, et l'environnement. Suivant. Donc les cinq objectifs qui ont été fixés par la RE 2020, euh, ben, déjà il y a diminué l'impact sur le climat de nos bâtiments neufs, dans un premier temps. Donc on va prendre en compte en fait tout, la, tout le cycle de vie de, de notre bâtiment. On ne va pas se préoccuper comme avant de la construction du bâtiment et on s'arrête là. En fait, on ne vous entend plus, le micro a été coupé. Est-ce que vous m'entendez à nouveau Oui, c'est bon. Alors j'ai rien fait du tout. Hein, euh, ça s'est coupé tout seul. Désolé. Alors je, je, je, ça s'est coupé à quel moment, par contre La prise en compte des émissions de carbone. D'accord, ok, merci. <rire> donc voilà. Donc maintenant, quand on conçoit un bâtiment, on conçoit le bâtiment depuis euh, le cahier des charges, donc les besoins des clients, jusqu'à la fin de vie de l'ouvrage. Et tout ça, s'est pris en compte de A à Z. Et on fait un, on fait un chiffrage en tenant compte de, de, de la fin de vie, donc jusqu'à la jusqu'au recyclage ou la déconstruction du bâtiment. Euh, donc on va choisir des, des, des modes constructifs qui sont peu émetteurs en carbone avec, des, euh, avec des, une, un minimum d'utilisation d'énergie fossile. L'autre objectif qui a été fixé c'est améliorer les performances énergétiques et réduire les consommations. Troisième objectif, c'est construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures. Donc, on anticipe un petit peu l'évolution du climat, comme on disait tout à l'heure. Et notamment, il y a une grosse nouveauté, c'est la prise en compte des conforts d'été pour éviter un petit peu euh, toutes les crises qu'on a eues pendant les, les canicules. Donc, maintenant, c'est pris en compte dans la conception des bâtiments. Euh, après, il y a assurer la qualité l'intérieur de l'air parce qu'on vit dans une maison. Euh, il faut que le milieu soit sain pour euh, pas qu'il y ait des maladies qui se développent. Il y a eu quelques études qui ont été faites montrant que... Certaines maisons qui étaient étanches, trop étanches, pouvaient créer des, des, des maladies chez les, les, les, les occupants s'il n'y avait pas une ventilation qui était bien faite, un renouvellement d'air qui était bien fait. Donc tout ça, ça a été pris en compte. Et évidemment, le but, c'est aussi utiliser un maximum de produits issus du réemploi. Euh, la diapo, donc là, en fait, euh, c'est les différents paramètres qui sont pris en compte dans la RE 2020. Donc, pour, pour info, l'ancienne la, réglementation, c'était la RT 2012, réglementation thermique 2012, qui n'existe plus pour l'instant, mais la RE2020 n'a pas changé grand-chose. On retrouve euh, des coefficients comme le BBO qui était déjà là avant, le CEP qui était aussi là avant, et tous les autres paramètres là, qui sont sur cette diapo-là, en fait, c'est des, des paramètres qui ont été rajoutés euh, grâce à la RE2020. Et Notamment, on va prendre en compte euh, les énergies privées, primaires non renouvelables. On va calculer ce coefficient, ce CEPNR, de façon à ce qu'il ne dépasse pas une certaine valeur. On va aussi euh, euh, prendre en compte l'impact sur le changement climatique euh, des, des consommations d'énergie. Il y a aussi l'impact sur thématique euh, euh, climatique donc des matériaux et des équipements qui est pris en compte. Et évidemment, comme je vous, disais, je vous le disais tout à l'heure, le confort d'été qui est pris en compte. Et On va notamment calculer le déphasage des matériaux qui sont utilisés en calculant le temps que le matériau est capable d'emmagasiner de la chaleur ou du froid avant de le restituer à l'intérieur d'une pièce par exemple. Et en gros, il faut estimer que le déphasage d'un matériau qui est, qui est correct doit être inférieur à 12 heures. C'est-à-dire que pendant 12 heures, le matériau est capable d'emmagasiner de la chaleur. Et après, on arrive dans le cycle, par exemple, le cycle de la nuit où la, les températures baissent et le matériau va se refroidir avant d'avoir transmis sa chaleur à l'intérieur du bâtiment pour les occupants. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour uh, cette présentation. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Euh, je vais terminer, du coup, euh, moi, en vous parlant euh, rapidement hein, des, des formations qu'on propose euh, du coup en PNAM, Centre Val de loire en lien avec cette thématique. Euh, donc, on a euh, différents parcours On a tout d'abord une licence, donc la licence ingénierie euh, du bâtiment, hein, euh, qui, qui a pour objectif de répondre voilà aux défis de la transition, euh, qu'elle soit environnementale, numérique, organisationnelle, et c'est spécifiquement, du coup, dans le champ du, du BTP. Et euh, voilà, grâce à cette licence, vous pourrez notamment euh, occuper des métiers comme euh, chargé d'affaires en bâtiment, conducteur de travaux en bâtiment. Euh, voilà, après, euh, à vous de vous orienter selon vos choix. Donc, euh, la salle suivante, s'il te plaît. On a également euh, donc une licence euh, énergie et développement euh, durable euh, qui a pour objectif vraiment de développer des compétences pour que les entreprises elles, puissent répondre euh, à ces défis euh, de transition énergétique. Et euh, là, ça va être dans un champ un peu plus large, industrie, transport, bâtiment. Et euh, pareil, avec cette licence, vous avez différentes possibilités de métier après pour, pour vous insérer sur le marché du, du travail. Alors, on a par exemple technicien de laboratoire, animateur euh, scientifique. Donc ensuite, on a également euh, ce qu'on appelle chez nous un, un certificat, donc une, une certification voilà, management de la ville intelligente et durable. Euh, donc là, qui a pour objectif d'accompagner les territoires dans les transitions écologiques, énergétiques et notamment euh, via le numérique avec l'utilisation de tout ce qui est outils numériques. Bon, voilà, la slide suivante. Euh, pour terminer, après, si vous n'avez pas euh, d'objectif vraiment de, de parcours de formation, vous pouvez euh, venir pour échanger avec euh, nos professionnels. Donc, euh, on en a eu plusieurs qui interviennent euh, chez nous, notamment sur nos unités d'enseignement. Euh, et voilà, échanger autour de thématiques. Donc, on a euh, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises. On a un peu fil numérique, développement durable, les territoires. Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle des unités d'enseignement chez nous et euh, elles auront lieu du coup à Orléans. Pour terminer, j'en profite pour vous dire qu'on est actuellement en période de porte ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer des conseillers formation si vous souhaitez parler un peu de votre projet, formation, reconversion, validation des acquis de l'expérience. Voilà, on sera là pour vous recevoir avec plaisir. Et puis, pour terminer, il faut savoir qu'on propose également d'autres webinaires sur cette période de janvier et février, avec trois autres thématiques qui vont arriver. Donc, transition numérique, santé au travail et comptabilité, gestion. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu de temps. Si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur ce qui vous a été présenté. C'était très, très clair. Personne n'a de question Moi, j'ai euh, une question euh, par rapport à, au BIM. Euh, il était mentionné qu'une euh, estimation était faite d'une pour... diminution de 10 de la durée des chantiers et de 12 sur euh, la consommation d'énergie. Euh, je voulais savoir si cette estimation, elle était basée sur euh, une étude ou si euh, c'est une estimation qui est, qui est faite euh, comme ça, euh, sans, sans données euh, réelles et sérieuses alors, c'est 10%, pour, euh, vous ouais. 10 sur euh, la durée du chantier et 12% de réduction des coûts. Euh, alors, c'est plutôt basé sur des études. Mais en fait, on est en train de, comment dire, de définir plus précisément ces pourcentages au fur et à mesure que le BIM est introduit dans la construction. Euh, donc, euh, l'idée, alors pourquoi est-ce qu'on réduit les coûts Parce qu'en fait, grâce au BIM, on va anticiper euh, les problèmes beaucoup plus en amont que ce qu'on fait à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, souvent, euh, par exemple, pour des chantiers très complexes comme les hôpitaux, eh c'est au moment de la construction qu'on va découvrir certains problèmes. Alors que là, en fait, le but, c'est de tout modéliser sur une maquette numérique et de voir, par exemple, tous les conflits qui peuvent survenir au niveau du passage je sais pas, des réseaux, de toutes les gaines qui peuvent entrer en conflit avec des poutres en béton enfin, voilà. Et ça, on le voit directement sur la maquette numérique. Donc, si on résout tous ces problèmes bien en amont avant la réalisation, ben, on gagne beaucoup de temps et forcément, on va gagner aussi de l'argent parce que... On a réduit les problèmes qui peuvent se revenir sur les chantiers en les anticipant au moment où on a conçu la maquette numérique et où on a pu s'apercevoir des conflits qui pouvaient exister entre euh, la ventilation et le béton, par exemple. Voilà, donc euh, alors, ces pourcentages demandent à être affinés au fur et à mesure qu'on va utiliser le BIM. Pour le moment, le BIM, c'est un peu nouveau, mais euh, il entre de plus en plus euh, dans les marchés publics maintenant. Et donc, on va pouvoir affiner ces pourcentages avec, euh, avec le temps. Merci. Je vois qu'il y a une petite main de levée. Stéphanie, tu te laisses prendre la parole Oui, bonjour. Une question pour M. Duvernet. Euh, vous parlez de produits issus de réemploi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples euh, bah, Déjà, par exemple, vous m'entendez là Oui. Oui. Euh, par exemple dans la petite diapo où on avait montré euh, le, le, le recyclage bois la, le petit comparatif entre le bois le béton et l'acier euh, en regardant un petit peu cette diapo là on voit qu'il y a une partie de par exemple de l'acier qui réutilisait tel que on peut déconstruire un bâtiment parce que maintenant on ne, on ne démolit plus les bâtiments On hein, on parle plus de démolition on parle de déconstruction et euh, dans, dans le but de pouvoir euh, déjà trier les déchets à la base avant de tout mélanger et puis pour pourquoi pas réutiliser certains matériaux euh, dans d'autres constructions. Par exemple, pour profil les métallique qui a déjà été utilisé, euh, on peut très bien le réutiliser si la section et la longueur euh, correspondent à notre nouvelle opération. Par exemple, une fenêtre qui est, dé, qui est euh, démontée peut être utilisée si les dimensions et les performances correspondent à un autre chantier. C'est des exemples comme ça qui sont utilisés dans le bâtiment. Par exemple, il, doit, il y en a d'autres aussi, hein. le bois, le bois, on peut réutiliser un petit peu le bois, mais le, le, le problème c'est qu'il faut qu'on qu soit sûr d'avoir les mêmes, les mêmes sections, les mêmes dimensions. On peut faire moins, mais on ne peut pas faire plus, par exemple. Une section de bois, on pourra la retailler en, en, en ayant des sections plus, plus petites, mais on n'arrivera pas à faire quelque chose de, de plus gros. Voilà. Et ça se fait ça, se fait, ça se fait, de plus en plus sur les, les chantiers, donc cette réutilisation de matériaux. Est-ce qu'il y a encore des petites questions, des interventions bon, eh ben, oui. Tu... oui, oui. oui. Euh, donc, euh, Madame Briche, euh, moi, je, je voulais savoir si, comment vous arrivez à, à collecter, par exemple, une fenêtre, euh, savoir où elle est disponible, est-ce qu'il y a des bases de données qui existent vous, sur lequel vous pouvez euh, aller voir si j'ai besoin d'une poutre de telle dimension à recycler ou, ou d'un lavabo euh, qui a existé ailleurs et que je voudrais réutiliser. Comment vous savez où trouver les produits Alors, Personnellement, je ne me suis pas posé la question et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il y ait des, des, des sites ou des, des endroits où cette base de données soit, soit mise à jour. Je pense que c'est plus les entreprises qui, qui stockent qui mettent de côté et qui proposent euh, les produits qu'ils ont euh, à disposition. D'accord. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore de base de données qui existe. D'accord. Merci. Ça va venir. Et, et comme disait Gérard tout à l'heure, euh, avec le BIM, en fait, euh, si le projet a été conçu avec le BIM et on récupère euh, certains matériaux de ce projet-là euh, et on a la maquette numérique, en fait, grâce au BIM, on a toutes les performances des matériaux qui sont sélectionnés déjà dans, dans ce BIM. Donc, Par exemple, on récupère euh, une fenêtre, euh, je prends l'exemple de la fenêtre, hein, euh, on a toutes les performances thermiques acoustiques euh, dans la base de données du BIM. Donc, euh, En associant ça au BIM, on va faciliter le, la réutilisation des matériaux. Oui, parce que moi, je pensais au système des voitures où il existe des casses, oui. où on peut, on peut y aller s'il manque une pièce ou quelque chose. Je me dis pourquoi ça, ça n'existerait pas à plus grande échelle dans le bâtiment Peut-être qu'avec le temps, ça va se mettre en place, mais euh, oui, pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez nouveau. Donc, euh, euh, je ne pense pas que l'idée est encore germée au niveau professionnel pour qu'il y ait cette base de données. Et après, c'est comment, comment la gérer, comment l'animer, la, la, puisque si chacun récupère des matériaux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui centralise tout ça. Et je pense que c'est une idée qui va se développer. Oui. Ça se fait bien, effectivement, ça se fait pour les garages automobiles. Les garages automobiles, hein. les garages automobiles ils vous proposent une, voie, une, une pièce neuve ou une pièce d'occasion. Donc, ils ont bien une base de données où ils savent qu'ils peuvent récupérer telle ou telle pièce. Mais je pensais à des à des, les assurances, vous savez, maintenant, euh, qui arrivent à vous donner des pièces détachées pour un, un frigidaire ou pour un, une gazinière. Donc, euh, voilà. quoi. Mais je pense que ça va se mettre en place, oui. Pour Merci. prendre un autre exemple, par exemple, euh, par exemple, quand il y a eu les, les chantiers sur le Grand Paris, là, les avec beaucoup de terrassements, beaucoup de terres évacuées. Euh, L'idée, c'était de pouvoir utiliser cette terre pour construire euh, avec du pisé ailleurs. Bon, le problème, c'est qu'après, on a tout un tas de contraintes sur le pisé. Il faut euh, retrouver euh, une teinture qui soit uniforme. Euh, et puis, euh, il y avait aussi des problèmes de pollution dans la terre qui était extraite dans le Grand Paris. Mais sinon, l'objectif, ça aurait été de réutiliser euh, cette terre-là pour euh, construire en pisé. Mais par exemple, le chantier Confluence de Lyon... Eh bien, toutes les arches qui ont été faites en pisé, ça venait d'un chantier de terrassement qui était à peu près à 60 km de distance. Et donc, euh, alors je pense que l'entreprise euh, qui a envisagé, enfin Nicolas Meunier qui a fait la, les constructions en pisé en préfabriqué il a eu vent d'un chantier de terrassement, il a dû les contacter et demander s'ils pouvaient utiliser cette terre. Et puis par exemple, après on fait des essais parce qu'il faut caractériser le matériau, on ne peut pas prendre n'importe quel matériau, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'argile, il faut qu'il y ait un certain coloris, euh, voilà, il faut caractériser le matériau, il faut lui déterminer sa future résistance. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir utiliser, par exemple, la, la terre d'un chantier de terrassement pour construire un pisé ailleurs. Enfin, c'est juste un exemple. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question Alors, Moi, j'avais une question à, à Myriam euh, Couty euh, sur la question des achats responsables. Et euh, là, on est sur l'achat de de matériel issu du, du bâtiment, mais je me questionnais par rapport aux accompagnements que vous pouvez proposer, euh, si euh, cette notion, cette approche d'achat responsable est de plus en plus euh, euh, ancrée euh, dans les pratiques euh, des entreprises, et euh, si vous sentez une plus grande sensibilité à, à vouloir euh, s'orienter euh, vers ce type de, de solution. Bah, C'est une thématique euh, sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et qui est très ancienne, puisque... Euh, J'avais monté une association avec plusieurs partenaires il y a, en 2015 justement sur cette thématique des achats responsables. Je pense qu'on était euh, extrêmement précurseurs, sans doute un peu trop d'ailleurs, euh, parce qu'on euh, a fait les frais de, de pas mal de déconvenus quand on a voulu monter la plateforme des achats responsables à l'époque. Euh, voilà, néanmoins, on avait senti le, le besoin, enfin en tout cas... Le, L'attente, effectivement, des plutôt des grands groupes euh, et des ETI du territoire euh, de travailler sur ce, sur ce sujet-là, qui est un, un levier extraordinaire de, de, de, dans le cadre d'une démarche RSE, enfin, quand on sait que le chiffre d'affaires, enfin, euh, les, les achats représentent environ 60% du chiffre d'affaires. C'est une moyenne, évidemment, en fonction de la typologie de l'entreprise. Ça ne représente pas toujours autant, mais en moyenne, on est sur ce... Sur ce sur 60% environ, enfin de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment un levier hyper intéressant. Et quand j'avais travaillé en 2015 avec plusieurs entreprises sur la thématique, on avait commencé à travailler sur un sourcing pour identifier des... Des, des entreprises susceptibles de répondre à, à, à des besoins d'achat euh, voilà, sur le volet à la fois environnemental, mais aussi inclusion, handicap, euh, équitable aussi. Donc on était vraiment sur euh, les achats responsables, dans, vraiment dans, dans leur transversalité, et pas uniquement sur le volet environnemental. Aujourd'hui, c'est évident que les choses ont évolué, en tout cas la prise de conscience elle est, elle est claire, euh, les, les attentes des entreprises sont euh, plus... plus plus prégnante sans doute qu'avant parce que ils sentent bien qu'il y, y a un enjeu à, à aller sur ce, sur ces sujets là et ils ont bien compris que le sujet des achats c'était un c'était encore une fois un, un super levier donc on, on repart dans la, dans la dynamique là pour re, repartir sur cette fameuse plateforme que j'évoquais tout à l'heure aujourd'hui on a 450 fournisseurs référencés en région centre val de loire au, au titre d'empreintes de, positives qui s'apparentent à une sorte d'annuaire donc, ce n'est pas hyper satisfaisant euh, en tant que tel. Euh, à l'époque, on, on, avant le Covid, on avait, on avait une équipe euh, qui, euh, qui travaillait sur le terrain au développement, mais le, le, le Covid est passé par là, ça a été un peu compliqué. Donc, on n'a plus de, de ressources humaines précisément sur ce sujet-là. Mais l'enjeu, c'est de, de pouvoir repartir en dynamique euh, euh, corroborée en plus par par tout un tas d'indicateurs euh, locaux, régionaux, où ça, ça pousse très fort. Je pense à la région qui a son schéma euh, dédié aux achats responsables. Enfin, voilà. donc Je pense qu'il y, y a vraiment un enjeu aujourd'hui à repartir dans cette dynamique-là et travailler en proximité avec euh, les entreprises qui s'engagent d'un côté, entre guillemets, si on fait cette, cette cette caricature un peu grossière, mais les entreprises qui s'engagent dans la voie de la RSE et les fournisseurs susceptibles de pouvoir justement accompagner ces démarches-là à travers un approvisionnement en produits ou en services de la seconde main aussi. C'est vrai qu'on parlait de ça à l'instant et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. C'est un, un super levier en tout cas. Merci. Eh bien, je vais vous proposer qu'on clôture ce webinaire. Je vous remercie tous euh, d'avoir participé à ce temps. Merci à nos intervenants euh, également d'avoir pris du temps pour, pour nous parler de, de cette thématique. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Je vous Merci souhaite une bonne beaucoup. soirée. Merci. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au Merci, au revoir.